comme ni mako waxe liguey la gouverneur eBay, like Maurice, structure justement c'est peut-être, leur amnésie beaucoup plus strict nous avons de pour que nous euh, présents présent nous de la république. Euh, nous sommes déf tipiste. Nous parler que nous avons nous amputer à j'ai allé nous. Nous nous qui nous euh, nous avons, nous avons, nous avons, nous, avons, nous avons... Je majorité d'سبid hours pour que des choses. de que euh, nous de inondation, des que euh, je avant le prochain conseil du ministre, nous savez que le président du en tout cas Khala Di